Salut salut, ici c'est Rex Potam et ben nous voilà repartis pour un nouvel épisode de Compotam, donc le numéro 15 où on continue de travailler sur le troisième mouvement de mon concerto pour piano numéro 1 euh, Alors avant toute chose, si tu veux t'abonner, si tu veux activer la cloche, n'hésite surtout pas me les... euh, tu peux aussi me laisser un commentaire, je bafouille un peu ce soir, je suis désolé euh, tu peux aussi me laisser un commentaire et puis euh, évidemment appuyer sur le pouce bleu si cet épisode te plaît. Euh, Aujourd'hui, on reprend donc ce qu'on avait fait la dernière fois sur euh, le deuxième euh, couplet du troisième mouvement parce que le troisième mouvement c'est un rondo donc c'est une alternance de couplets et refrain et le deuxième j'étais parti d'une grille de blues et j'avais dit des bêtises, des grosses bêtises pour pas dire autrement. Euh, une grille de blues euh, les septièmes, ce sont bien des septièmes de dominante. Euh, moi j'ai mis des septièmes majeures, ce qui fait qu'on s'approchait beaucoup plus d'un de quelque chose de classique et de beaucoup moins de quelque chose de blues. Euh, C'était vraiment pas assez typé, je, je suis parti un peu la tête dans le guidon et ça a juste pas marché quoi. Euh, je m'en suis rendu compte au montage, c'est pour ça que si tu regardes à nouveau l'épisode précédent, tu verras qu'il y a beaucoup de petites notes, de petites étoiles qui disent oh là là, là c'est pas ça. Euh, parce qu'en effet c'est pas ça. Euh, et du coup, le souci, c'est que ça m'a un peu bloqué, euh, dans le sens où. Euh, ben. Euh, je ne sais pas comment dire. Euh, ouais, l'inspiration s'est un peu dégonflée comme, comme un, un vélo crevé, quoi. Euh, ça va revenir, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu revenu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté et j'ai enregistré une cover. D'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas à aller voir euh, du côté de mes covers. Euh, ça m'a entre guillemets détendu, ça m'a permis de faire autre chose, euh, et donc on reprend un petit peu aujourd'hui, mais ça va être quand même un épisode relativement court. Ce que je vais faire, c'est déjà rectifier, enfin te montrer comment j'ai rectifié plutôt, parce qu'en fait je l'ai déjà fait, et puis euh, comment j'ai un tout petit peu continué, et euh, je suis pas sûr qu'on en fasse beaucoup plus. Parce que euh, qu'il bah, faut quand même reprendre le truc et j'ai un gros souci sur troisième sur ce troisième mouvement, c'est que j'ai pas vraiment de direction, je sais pas trop où je vais en fait. Et je pense que ça commence à se voir. Euh, donc il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement, mais là ce que je voulais faire ce soir c'était vraiment remettre euh, d'aplomb euh, les grosses bêtises que j'ai dit la dernière fois. Donc ce que je vais faire bah, c'est que je vais te faire une petite écoute un petit peu commentée, de cette partie-là, et puis, et puis on une écoute de la suite que j'ai euh, que j'ai composée. Euh, C'est parti. Donc, hein, on a quelques altérations. Donc le si becquard, et puis. Euh, Le DO dièse ici évidemment, et le DO Bécard puisqu'on a une septième. Donc on reprend et tout de suite on entend que c'est quand même plus triste que ce que j'avais fait la dernière fois. C'est un peu le but hein, de, de ce thème de blues, c'était un peu l'idée c'était ça. Alors un petit pont. Alors j'introduis un rythme qu'on a vu dans un des. Dans ma présentation de thème aux clarinettes là. Donc, je l'ai introduit déjà ici parce qu'il va servir à peine plus loin. Et je reprends le refrain quasiment texto, c'est la version du refrain 3, le 4 identique à la, au raccrochement avec le couplet prêt et euh, avec ce qui va suivre. Donc j'ai remis le, la même transition de mi mineur vers sol majeur. Et là on reprend le thème qu'on qu a vu. Et qui me sert en fait de rallonge quelque part de ce refrain. Parce qu'en fait, c'est juste une variation du, du même thème. Voilà où j'en suis. Donc si on récapitule, j'ai le refrain qui vient maintenant plusieurs fois avec plusieurs variations, dont celle-ci qui est un petit peu plus évoluée parce que c'est une, une variation que j'avais écrite avant. On a deux couplets, euh, chacun avec leur propre caractère. L'idée c'est quoi Ça va être d'essayer de, euh, je pense, trouver quelque chose qui soit un juste milieu entre ces deux couplets. Alors est-ce que je vais faire euh, un mélange Est-ce que je vais essayer de trouver un point commun entre les deux Je ne sais pas encore. Donc c'est dans ce sens-là que cet épisode-là est court, c'est que vraiment c'était juste pour remettre un peu les choses au point et puis présenter un peu ce que j'ai écrit là, donc c'est pas grand-chose en fait. Euh, et euh, ben, on va voir dans les prochains épisodes comment je continue, voilà, je souhaitais juste faire ce petit ce petit erratum, euh, euh, on va dire. Voilà, donc euh, du coup euh, je vais pas en faire plus aujourd'hui. Euh, en, tout, en tout cas, euh, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, bah c'est l'occasion. Hein, parce que tu vois, il y a encore du travail. Euh, et surtout, si tu as des choses à me dire, ben n'hésite pas. Euh, j'en suis friand. Moi, j'essaye de continuer. Euh, et puis, de toute façon, n'hésite pas à voir ce qui se passe aussi ailleurs sur ma chaîne. Parce qu'il se passe d'autres choses, hein, notamment donc des covers. Et euh, j'écris aussi, j'en ai déjà parlé à l'épisode précédent, une nouvelle chanson. Et puis, il y en aura certainement d'autres. Ce qui me permet d'alterner avec ces, ces œuvres de grande envergure, c'est de faire des choses d'un peu, peu plus raisonnables. <rire> voilà. Bon, bah écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette ci Et euh, ma foi, à bientôt. Ciao, ciao.